Coutilabéro yeah. Yeah. Yeah. On est des jeunes adultes ou des grands enfants Projetés par catapulte dans la cour des glands On veut marquer des buts, devenir des êtres confiants, ne paraisser un culpère du rap Conscience, on s consume, se concerte, mange des conserves. Ma tant n'est plus là pour qu'on attende qu'elle nous serve. Petit sort de galérien dans mon F-1. Quand t'es dans ma cuisine, ma c'est aussi ma salle de bain. Mon bibre remplacé par une grande Heineken. Dans mon faux jigo juste des vieilles frites McCain. D'ailleurs, quand je dis mon four, c'est plutôt un micro-ondes. Peu importe, la compris, c'est la misère dans le monde. Allez, c'est parti, on fait plus partie du parti. Trop de papi gris. Pas de patrie, à pas prix, je fais le tri par mes papris, pas à patrie, on peut plus défiler, évoquer notre innocence, j'ai sa vie défiler. mais je m'éloigne de mon enfant, je ne serai pas dans filet. je reste le maître de mes cinq sens, je suis mes propres idées tant que je vis tant que je pense. On peut plus défiler, je laisse la vie défiler, je ne serai pas dans leur filet. Je suis mes propres idées, donc que je vis, donc je pense. Jeunesse de France, on dit l'avenir de la nation. Mais dans quel sens ça de la valeur, ton opinion As-tu de la chance de reprendre le flambeau des cons En bien ta pensée, très vite être ta seule option. La vie est une liasse qui dessine nos rêves. Mais en entendant trace, ou que tu trimes, y'a pas de Si tu cherches à perdre ou la lime, As trouble la ligne, quand ta fève. Mais te voile pas la face, c'est un crime parachève. Ceci n'est pas une farce en marine, comme mon glève Tu t'en sors avec classe ou ta vie reste brève. Si ça arrive là les cons de crime se révèlent. Tout ça pour la paperasse qui t'en venim pas qui yeah. Les yeux bien trop plissés Cerveux-les hissés Par un petit sachet Acheté au lycée Façon de dispenser Autre façon de penser Face à l'insensé Et ton sens c'est de rester sensé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 je suis mes propres, tant que je vis tant que je pense Une soirée trop loin, rien ne te retient mal permis, mais un pouce à la main Qu'est-ce qu'on ferait pas pour du son et des liens Si la vodka est trop chère, on achètera du vin Souvenirs épiques, oublions le tragique Je veux que ces années restent avant tout magiques complet nostalgique, avec ou sans fric Où l'on kiffe le lâche et on veut le chic Des jeunes adultes ou des grands enfants projetés par catapulte dans la cour des clans On veut marquer des buts, devenir des êtres confiants Ne pas rester un culte, du rat Conscience, consume, je concerte, mange des conserves Attends qu'elle n'est plus là pour qu'on attende qu'elle nous serve Dix sortent galériens dans mon F-1 Quand t'es dans ma cuisine, c'est aussi ma salle de bain